Marty Doc Mais Doc, mais qu'est-ce qui est arrivé à la DeLorean Mais rappelle-toi, dans l'épisode 3, elle a été écrasée par un train Mais Doc, mais, mais qu'est-ce qui est arrivé à la DeLorean Oh, figure toi qu'elle a passé plus le contrôle technique Et puis, celle-là, elle a 120 km d'autonomie C'est largement suffisant qu'on voyage euh, dans le temps <rire> Doc, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue Ah oui, c'est vrai, Marty Il faut qu'on aille sauver le futur Le futur Mais qu'est-ce qui se passe dans le futur Je reviens juste de 2042, à une époque où la Terre a été dévastée par l'arme nucléaire. Quoi Oui, figure-toi qu'un bug dans la conception des processeurs informatiques a permis à la Corée du Nord de hacker le système de défense chinois qui tournait encore sur une version pirate de Windows XP en 2022. Boum et c'est là que Trump, pour son deuxième mandat, a riposté. Et c'est là que Poutine, enfin bon, il reste plus rien. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire Il faut traiter ce problème à la source et empêcher ce bug d'être introduit dans les processeurs. Mais, mais comment ce bug qui a tout déclenché a été introduit en 1988 En 1988 Oui, à cause de la compatibilité ascendante, ce détail apparemment sans importance est encore présent dans les processeurs de 2022. L'architecte qui l'a introduit par mégarde travaillait dessus en 1988. Et c'est là qu'il faut intervenir C'est vous le doc, doc hein Mais on le trouve cet euh, architecte Il a fait une conférence au Brice Camp, pas loin d'ici. Enfin, pas loin dans l'espace, mais dans le temps c'était il y a 30 ans. Enfin bon... Les distances dans le continuum espace-temps sont une notion un petit peu abstraite. C'est vous le dites, Doc... Pas de temps à perdre Tiens Enfile ces affaires de 1988 Et moi je retire ça Allez Dépêchons-nous Enfin, on pourrait très bien ne pas se dépêcher, mais du coup, le film n'aura aucun rythme Doc On y va oui, le convecteur spatio-temporel va nous ramener en 1988. Je le programme pour nous arriver juste le premier jour du Bryce Camp, le 24 mars 1988. Mettons notre ceinture. Mais Doc, vous mettez pas votre ceinture de sécurité Mais pas besoin de sécurité, Marty Là où nous allons, il n'y a pas besoin d'être en route. Oh Oh non, non, non. Bonjour, ah, bonjour, bonjour. Bonjour, Est-ce Est que je peux avoir un nom pour les badges, s'il vous plaît Alors, Marc euh, ma ah. Marc Zuckerberg et euh, moi, c'est Linus Torvald. 50 francs pour les deux okay, autres C'est sûr, les. merci. Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur de frappe sur votre nom. Non, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, quelle excitation, mon deux. Mmh. Bon, on repère les lieux discrètement. On se retrouve ici dans deux minutes. Ok. Oh super, c'est de la haute définition, non Oui, c'est du super VGA. Ça monte à 1024 par 768 en 16 couleurs. Et c'est vraiment idéal oh ouais. pour faire un poste de travail graphique. C'est gratuit Pas tout à fait. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes un développeur Hein Est-ce que vous connaissez notre environnement d'OSDEV c'est un environnement qui a une productivité sans précédent, dix fois plus rapide que votre environnement habituel. Je vous offre la plaque. Et n'hésitez pas à l'essayer. Hein On faisait vraiment n'importe quoi dans les années 80 Mais putain, c'est qu'une dose vraiment coudée avec le cul oh, quand même. Mais merde, il déconne de partout ce jeu ils ont pris de la drogue pour le faire ou quoi Y'a pas de venir fou Testeur de jeux vidéo Quoi une. McFly T'as réparé la bande Street Fighter de la cafétéria Hein McFly non, pas encore, c'est compliqué tu sais, puis vu que t'as balancé du coca dessus... Euh... Et comment tu crois que je vais faire pour m'entraîner pour le tournoi moi si tu répares pas la borne Hein Je, je m'en occupe aujourd'hui, promis. Euh... Papa est un nerd... Hein ah Martito, voilà, voilà. Ah oui, j'aurais voulu t'épargner ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux Et puis d'ici 2018, être un geek, ça sera devenu à la mode Quoi Bizarrement. COD, old Bon, allez, on y va Et avec cette toute nouvelle mémoire cache unifiée, nous allons pousser l'architecture 80 386 bien au-delà de ses capacités initiales. Nous arrivons quasiment à doubler la vitesse d'exécution. poser des questions, pendant bon, ce temps je vais corriger ces documents, okay. allez allez allez, allez. Euh, Bonjour, intéressant votre présentation, je me demande jusqu'où vous irez avec ce processeur nouvelle génération A quelle fréquence tourne-t-il 25 MHz Et on en a même une version en laboratoire à 33 MHz mmh, intéressant Oui, puis avec 8 kilooctets de cache intégré et son bus 32 bits, nous allons avoir accès à des ressources gigantesques Imaginez, on ira peut-être même au-delà de la vie, des 640 kilooctets. Et <rire> il ne chauffe pas trop C'est vrai qu'avec sa finesse de gravure à seulement un micron, on a quelques soucis. On cherche une autre solution à base de radiateur. D'accord, merci. C'est parti, on paye McFly, McFly, qu'est-ce que tu fais là T'apprends à programmer T'es pas en train de réparer la borne C'est que j'ai pas... T'as pas quoi McFly J'espère qu'on n'a pas trop modifié le continuum espace-temps. McFly, McFly, faut réfléchir Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si je vais au concours sans m'être entraîné avant Tu veux que je passe pour un gland, c'est ça Tu veux que je passe pour un bouffon au concours, c'est ça Eh bien sûr que non, Biff, comment tu peux penser une chose pareille Monsieur, monsieur, vous avez fait tomber ça ah Ouais, merci. Excellent jeu, vous allez bien vous éclater. Eh, hey, je vais aller m'entraîner à ça. En attendant, tu me répares la bande d'arcade. Compris, McFly Ok, je m'y mets dès que possible. Ok. Eh, hey, McFly Oui. Y'a ton lacet qui est défait là c'était vraiment qu'une tâche McFly Dites Doc, le gars de chez Intel, comment vous saviez qu'il serait briscant en... Mais enfin Marty, les meilleurs speakers Sont tous briscants Je le programme, j'appuie sur des boutons complètement au hasard et ça fait blip blip blip et ça affiche des trucs sur l'écran bon, On est content, on, on l'intrusterait tout à l'heure Ok, très bien A l'attaque <rire> <rire> Donc, on y va! <rire> ah, ah, ouais. oh, ouais. On y va! On y va! On y va! On y va! On y va! On y va! On y va! On va! On donner va! la même va! On y va! On y va! On y va! On y va! Max fly il faut réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si je vais au concours et que j'ai pas pu m'entraîner avant Allez ah, fly faut... <rire>